Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, voilà, J'ai déménagé à Tonon, donc du coup euh, c'est un peu vide là derrière, mais euh, ça va se meubler au fur et à mesure, on va, on va décorer un peu ça. Si vous avez des idées, je suis preneur. Mais Aujourd'hui on se retrouve pour discuter euh, de man to man, parce que je reviens d'un camp aux patriote de Redisheim, et du coup c'est une équipe qui vient de monter en D3, et c'est toujours assez surprenant de voir qu'il y a des, des choses des, des vraiment fondamentales dans le football euh, qui sont incomprises, et du coup je voulais vous éclairer sur 5 euh, erreurs à éviter Enfin, euh, en tout cas, quand vous essayez de faire de la man-to-man, 5 -man, erreurs qui vous empêchent d'être bon. Donc, du coup, ça, ça va aussi bien pour les coachs que pour les joueurs, euh, cette vidéo. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de, de vous aider à, à comprendre les principes de cette couverture-là et comment est-ce qu'on peut, euh, du coup, euh, être meilleur avec 2-3 euh, petites choses. Salut, si tu aimes mon contenu, je t'invite à rejoindre le serveur Discord French Defensive Back. Tu pourras y discuter avec des coachs et participer à des lives exclusifs, mais aussi voter pour les prochains sujets de vidéo, avoir un accès à mes actualités et t'abonner pour soutenir la chaîne et recevoir du contenu exclusif. Plus d'infos en description. Sinon, mes vidéos se regardent bien au fond 1-5, donc n'hésite pas si tu veux gagner un peu de temps sur le visionnage. Bonne vidéo Je les ai listées là les erreurs et on va aller au travers, mais la, la, la première, et je n'ai pas de slide pour ça, c'est jouer la balle, regarder le quarterback. Donc ça c'est la première erreur qui vous empêche d'être bon. Donc, en man to man, on joue l'homme qui est devant nous, donc nos yeux doivent être posés sur lui, c'est lui qui va nous emmener euh, là où on doit être, donc du coup, basiquement... Euh, si je suis off-man, lecture des hanches. Si je suis euh, du coup euh, presse, ça va être lecture des pieds puis des hanches. Mais du coup, l'idée, c'est de lire l'homme euh, duquel on est assigné, d'accord Ça, c'est vraiment le B.A. Bah, ensuite, euh, à aucun moment, euh, il faut regarder le quarterback. Je dis aucun moment, a... c'est pour que ça soit bien clair. Il y a évidemment des micro-exceptions, mais on ne va pas en parler dans cette vidéo. Mais l'idée, c'est de jouer le joueur et de, de jouer la balle au travers de ce joueur-là. Donc, c'est-à-dire que du coup, on va jamais tourner nos yeux au quarterback. On va rester sur la hanche du joueur qu'on joue. Et du coup, s'il prétend à catcher le ballon, on va essayer de lui enlever cette balle avant qu'elle arrive dans ses mains, mais en essayant de jamais tourner la tête au quarterback. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point dont on va parler, c'est le leverage et l'importance que ça. A. Donc, le leverage, c'est le, le, le, le point de levier qu'on a sur un joueur offensif. Euh, quand on est aligné à, à son intérieur ou à son extérieur. Donc, on va parler de leverage intérieur et de leverage extérieur. Donc, à leverage intérieur, ça serait simplement le, le, le, le DB qui serait aligné euh, à l'intérieur du receveur. Donc, à l'intérieur, c'est simplement vers le quarterback, d'accord Basique. Et un leverage extérieur, ça serait je serais aligné à l'extérieur du joueur. Ok Donc, du coup, plus du côté de la touche, d'accord Il faut comprendre que. Euh, ce leverage doit être gardé, et du coup, euh, juste une petite illustration pour vous exprimer qu'un receveur euh, a trois types de release avant de partir sur un tracé. Donc C'est-à-dire qu'enfin, en, trois. Encore une fois, je simplifie, mais c'est pour que vous ayez l'idée. Le receveur peut faire un release intérieur, le receveur peut faire un release vertical, et le receveur peut faire un release extérieur. Et du coup, le release, c'est la manière dont il va sortir de sa stance avant de courir son tracé. Donc il y a, toute une panoplie de tracés qui sont courus avec des releases intérieures, toute une panoplie de tracés qui sont courus avec des releases extérieures. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que généralement, ce que, ch ce que cherche à faire le, le, le, le, le receveur, c'est gagner le leverage. Donc du coup, en fait, souvent, ce qu'il va faire, c'est attaquer le leverage du DB pour que sa route puisse se développer. Okay Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est ne surtout pas perdre ce leverage, puisqu'en fait, ce leverage est dicté, par la couverture, et il est dicté du coup en fonction de est-ce que j'ai de l'aide ou pas. Ça, ça sera un point qu'on abordera après. Mais l'idée, c'est de garder ce leverage intact. Donc, exemple, si le release est vertical, je vais rester vertical. Jusque là, ça fait du sens, j'imagine. Enfin, si le release est vers moi, d'accord, je mets vers moi, parce que du coup, en fait, en fonction de la shade que j'ai, le vers moi et le à l'opposé de moi changent, ok Donc, du coup, si le release est vers moi, je vais vouloir garder mon leverage Okay. Et, et garder le, le, le, la même distance initiale que j'avais avec le receveur. Okay. Ensuite, s'il release s'en va de moi, release away, moi j'appelle ça comme ça, c'est en anglais, donc tout vert et away, à l'opposé de moi, okay. release à l'opposé de moi, bah, même chose, je vais essayer de garder mon leverage initial. Donc là, on voit qu'à la base, j'avais 7 par 1, et bien bah, ici, j'ai toujours 7 par 1. Okay. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh, de l'appliquer, de le comprendre et de l'appliquer quand vous êtes joueur, et du coup de demander à votre joueur de l'appliquer quand vous êtes coach. Okay Deuxième, troisième point, pardon. Euh, en man to man, et du coup de manière générale dans le football, on pourrait presque dire que c'est valable en zone aussi, euh, on, ne, on ne cherche jamais à rester au-dessus d'un tracé. D'accord Et ça, ça c'est une erreur qui est, que je vois très très souvent et du coup, par exemple, sur un slant, bah, l'idée, ça serait de courir au-dessus du slant comme c'est dessiné là. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au football américain euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, bah, tout ce qu'on fait, c'est donner le, la slant, en fait. Hein. Là, ça veut dire « catch-moi dessus et monte au touchdown, de toute façon, je suis battu. Okay » Ok Donc nous, en fait, ce qu'on veut faire sur les tracés qui coupent en dessous de nous, okay, c'est Couper au travers de ces tracés là. Donc là par exemple sur la slend, on couperait au travers de la slend. donc on aurait un angle qui est comme ça. Donc pour schématiser, j'avais noté euh, point numéro 3, on break jamais au-dessus de 90 degrés, ça n'existe pas. D'accord Donc ça c'est un break au-dessus de 90 degrés, ok On break jamais au-dessus de 90, on break toujours à 90, et c'est très très rare, ou en dessous de 90 degrés, ok Donc là en fait l'idée ça serait de, de, du coup d'accepter que si je suis off-man, comme c'est le cas là, bah, je vais accepter en fait cette euh, marge entre guillemets entre lui et moi. Par contre, du coup, je vais l'accepter jusqu'à ce que le tracé break. Et là, je vais aller au travers de ce gars. Donc moi, j'appelle ça vraiment au travers. Donc through, through the slant, Donc, je suis au travers de la slant par exemple, ou au travers du short in, ou au travers du, euh, du, du, du quick out, ou tous ces trucs-là. Ok euh, Ça, c'est vraiment primordial. Donc du coup, tout ça va de pair avec le fait que... Euh, euh, je ne cherche pas à être à tout prix au-dessus de tous les tracés. Il y a les tracés qui coupent en dessous de mon leverage initial. Donc euh, par exemple, je suis aligné à 7 yards dans le cas de figure qui est, qui est ici. Tout ce qui va couper en dessous de moi, je vais breaker avec un angle en dessous de 90 degrés pour aller jouer ce tracé, ok Pour aller couper au travers de ce tracé, d'accord Ça c'est le quatrième point qu'on aborde là. Et par contre, du coup, il y a des tracés où je voudrais toujours être... En à même niveau que le receveur voire en dessous ok et ces tracés là c'est les tracés qui sont plus profonds que moi ok donc c'est à dire qu'en fait du coup si je reste au dessus du gars tout le temps ce qui va se passer c'est qu'il y aura personne entre le quarterback et la balle et moi ce que je veux c'est être entre le quarterback et la balle et attention il ya une énorme différence euh, entre être battu et du coup entre le quarterback et la balle, ok Donc là typiquement sur un, un, un sale, donc, ou, un, ou un deep out, appelez ça comme vous voulez, euh, le, le safety viendrait s'enrouler en dessous du out, ok Il viendrait s'enrouler en dessous du out, il resterait, il essayerait de rester à la même hauteur que le receveur tout du long, s'enrouler en dessous, ce qui ferait qu'en fait du coup, il serait présent entre le quarterback et la balle quand la balle sera lancée. Et ça c'est extrêmement important, parce qu'en fait, c'est ce qui permet à vos DB euh, de faire le jeu sans regarder le QB. Ok. Et du coup, c'est ce qui permet à Wodibi. De, de couvrir et d'être à l'aise, parce que sinon ils vont être battus tout le temps, donc si tu es corner ou si es safety tes coups de cette vidéo euh, essaye pas de rester au-dessus tout le temps, d'accord Donc là je suis obligé de vous introduire une notion euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est importante avec ça c'est la notion d'être en phase ou d'être hors phase ok Donc si, là je, je, je vous invite à regarder la caméra deux secondes, donc si, si on, le, le, le, le, la, le terrain va dans ce sens là, d'accord la, la balle serait lancée comme ça, euh, ça ça représente mais ça c'est le DB, ça c'est le receveur, ok Et en fait si euh, si je suis au même niveau que lui dans un tracé vertical, on va dire que je suis en phase. Si je suis légèrement en dessous de lui, on va dire que je suis hors phase. Mais je suis encore bon. Je parle, quand je dis légèrement en dessous de lui, c'est que je suis au contact avec lui, mais je suis en dessous. Okay et ça en fait fait que du coup, je vais pouvoir à chaque fois soit gêner le receveur s'il veut changer de direction, soit le forcer à me passer au-dessus et être en dessous. Okay, donc si je suis hors phase, bah, il va forcément passer au-dessus, je vais forcément être en dessous. Mais je ne suis pas battu. Okay être battu, c'est être un yard derrière. Okay Et du coup, là, dans le cas où la balle est lancée verticale, en profondeur, ne pas pouvoir rattraper le gars. Ça, c'est être battu. Okay Mais c'est important de comprendre que ce que cherche le, receveur, le DB, c'est à être en phase ou hors phase. L'idéal est en phase quand même, la majorité du temps. Mais l'idée, c'est de rejoindre la hanche de ce gars. Donc si euh, c'est toujours moi le DB, ça c'est le receveur. Le receveur monte vertical, moi je suis en train de reculer, et là je vais commencer à ouvrir parce qu'il attaque ma zone, et là ce que je veux moi c'est le rejoindre et être en phase avec lui, ok Et ça c'est extrêmement, extrêmement important, parce que c'est ce qui fait que vous allez à réussir à être sur le gars. Parce que si je suis au-dessus de lui tout le temps, ok Là disons, j'ai backpedal, backpedal, backpedal, puis le tracé break à 10 yards, il coupe en dessous de moi, ok Et en fait là du coup je serai jamais à la balle, parce que, je serai à la balle, je serai au gars, je serai au joueur, mais en fait je vais concéder 10 yards. C'est moins gênant quand c'est un out, où je vais concéder 5. Vous voyez ce que je veux dire Et du coup ça c'est vraiment vraiment important. Okay Donc pour conclure tout simplement, et c'est le, le, le, le, le cinquième et dernier point, euh, C'était un, un petit résumé du coup de, de, de tout ça. Voilà donc pour conclure tout simplement euh, un petit résumé de ce que vous souhaitez euh, faire en man to man. C'est assez simple ok donc man to man c'est une couverture homme à homme. Ok et ça c'est important de le comprendre donc quand je suis man to man c'est un résumé que je suis en train de vous faire. Mes yeux sont sur mon gars je ne joue pas la balle ok. Il y a deux types, deux grandes familles de couverture man to man. Il y a les cover 0 d'accord dans lesquels les joueurs en man to man ne reçoivent aucune aide à l'intérieur du terrain. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de post-player, il n'y a pas de all-player, il n'y a pas de rat player il n'y a rien. Inside, il n'y a rien, ok Je suis tout seul et du coup je dois me démerder tout seul. Donc dans ces cas de figure là basiquement on aligne euh, les dB euh, inside shade, ok Donc euh, à l'intérieur, l'everage intérieur de numéro 1, de numéro 2, etc. Parce que du coup ils n'ont pas d'aide à l'intérieur, ok Et du coup on veut forcer un lancer XT et on veut se protéger de tous les hot. Donc hot c'est tous les tracés intérieurs, slant, etc. Euh, que pourrait avoir... enfin intérieur ou extérieur, mais du coup basiquement un hot qui serait inside, bah, on ne voudrait pas le donner donc un hot, c'est quand le QB veut lancer ah, un tracé pour se débarrasser de la balle à cause de la pression donc si je suis en cover 0 c'est que j'amène une pression donc du coup je n'ai pas de l'aide à l'intérieur la seule aide que j'ai c'est l'aide de la pression okay. ce qui va faire en fait que la balle va sortir très vite il y a beaucoup de coachs qui coachent cover 0 en presse, tout le monde en presse par exemple. Tout le monde en presse sur la ligne parce qu'on sait que la balle va sortir très vite. Ok, Ça se fait, ça se tente. Ok. Euh, ensuite il existe un deuxième type de cover man to man, c'est les cover 1. Okay Et dans les cover 1, on reçoit de l'aide d'un ou plusieurs joueurs à l'intérieur du terrain. Donc soit un seul free safety, soit un free safety euh, de... Euh... De, euh, un free safety pardon et un, et un linebacker qui serait dans le hall ou dans le rat et du coup en fait j'ai de l'aide en dessous, j'ai de l'aide au dessus et tout ça fait qu'en fait bah, LED, je reçois de l'aide donc je vais avoir un leverage cette fois qui est plutôt extérieur euh, et que je vais utiliser du coup pour, pour, pour euh, aller chercher de l'aide à l'intérieur okay euh, donc on aime man to man pour plusieurs raisons la première raison c'est que ça nous permet euh, de jouer les match-up d'accord donc du coup, jouer les match-up, ben, je mets mon meilleur corner sur leur meilleur receveur. Okay ça, c'est une des raisons pour lesquelles on aime man-to-man. L'autre raison pour laquelle on aime man-to-man, c'est que ça force, les... ça force du coup le QB le, le à travailler dans la difficulté. Parce que d'un coup, ce n'est pas qui est ouvert, qui est fermé. C'est qui a été battu, qui n'a pas été battu. Et là, en fait, c'est beaucoup plus dur. Et il y a aussi le fait que du coup, on enlève tous les tracés courts. Tous les tracés courts, slant... Euh, euh, pardon, euh, hook, euh, quick in, quick out, tout ça, bah, du coup, on est man to man, bah, on, va, on va pouvoir se débarrasser de ces tracés courts, alors que normalement en zone, c'est des tracés qu'on va laisser se développer pour se les partager. Ok? Donc, Quelques petits rappels sur les coaching points importants. Euh, quand vous avez une responsabilité de man to man, vos yeux doivent être fixés sur votre menace. Donc du coup, si je joue receveur numéro 1, mes yeux sont sur numéro 1. c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Ok Vous jouez la balle au travers du receveur, mais vous ne la jouez pas directement. Donc là, ce que je veux dire, c'est que du coup, si le receveur tend les bras pour aller catcher la balle, on va jouer ça, mais on ne va pas tourner la tête pour regarder où vient le ballon. D'accord euh, Le but n'est pas de faire une interception, mais c'est de s'assurer que le joueur ne reçoive pas la balle. Donc pour rappel. Euh, c'est une passe, t'es en man to man, la balle est pas catchée parce que t'as typé la balle, parce que t'as touché la balle, parce qu'en fait t'étais trop bien placé et que ça a forcé le QB à lancer au-dessus de toi, good job, man Ok, c'est ce qu'on voulait, ok Enfin, troisième point, euh, prenez, et ça c'est le dernier et on conclut la vidéo là-dessus, prenez rapidement votre décision, la majorité des tracés ont majoritairement un seul break, ok Soyez rapide et au travers des tracés de vos adversaires, donc ça c'est ce que je vous expliquais, mais souvenez-vous qu'on est au football américain, qui puisait en Europe, ok, et que du coup les man-to-man -man, euh, euh, que vous voyez sur internet là, euh, qui durent à l'infini où le mec va poser 50 cuts, etc., ça n'existe pas, ok Donc première chose, connaissez l'arbre de tracé de l'équipe que vous allez affronter, ok, connaissez les tracés de manière générale en attaque, et du coup, identifiez ces tracés-là, d'accord Donc par exemple, un receveur qui va faire un release vertical sur ses trois premiers pas, bah ça sera pas un flat, ça sera un quick out, peut-être, ça sera un post, ça sera peut-être un corner, ça sera... Mais toutes ces choses-là, vous devez les connaître, et tu sais, on pourrait peut-être en parler dans une vidéo... Euh, à l'occasion où je ferai venir par exemple un receveur ou je sais pas, puis on pourrait discuter de ça avec lui, euh, mais dans l'idée vous voyez ce que je veux dire, apprenez à reconnaître ces choses là et à accepter qu'en fait du coup tout n'est pas possible donc prenez votre décision breakez au travers et souvent ce qui se passe c'est que hormis euh, cover 1 rat ok, euh, normalement man to man on amène une pression supplémentaire on Amène une pression supplémentaire sur les lignes sur la ligne, ce qui veut dire que la balle va sortir rapidement. Ok, donc du coup, agissez, prenez votre décision. Et si vous êtes battu en cover 0 euh, sur un, un post corner, c'est pas votre problème en fait. Hein, c'est le problème de la D-line. Et ça, c'est des trucs, coach et joueur, déchargez-vous avec ça. Déchargez-vous avec ça. Et du coup, euh, comprenez qu'en fait, du coup, un, un contre un, c'est une situation avantageuse pour l'attaque. Et que du coup, si vous êtes à 70% euh, d'échec, ben bah, c'est un en un contraint je parle pur en pur pur pur à l'entraînement hein, d'accord 60 70 d'échecs bah c'est une bonne stat en fait Okay. parce qu'à niveau égal hein, je parle parce qu'en fait 50-50 c'est pas possible euh, l'attaque est dans une situation favorable voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle a été euh, enrichissante pour vous et constructive euh, je voudrais remercier tous ceux qui soutiennent mon travail de plus en plus euh, via le discord euh, leurs noms vont apparaître à la fin de la vidéo euh, merci beaucoup du coup ça va me permettre d'investir un peu dans du matériel là, pour améliorer les vidéos, j'ai quelques idées qui traînent euh, notamment euh, l'idée de faire un podcast mais je vous en dirai un peu plus plus tard merci encore Bonne journée à tous, bon football et à la prochaine. Ciao, ciao.